Hey salut gang, c'est Willman. content de vous voir 21 jours depuis notre dernière vidéo avec la Vipar Spectra XS1000 Superbe lumière Et où est-ce qu'on est rendu dans cette troisième grow? On est rendu avec trois beaux petits plans Le Glouki numéro 1 Le Glouki numéro 2 à gauche et le contenant vers le pinkouche numéro 3. On sait qu'il est arrivé des malheurs avec le pinkouche numéro 1 et le numéro 2. Euh, je regardais ma grow euh, depuis 21 jours, euh, vraiment satisfait du résultat jusqu'à présent. Mais là, je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça. Je vais rajouter un quatrième plan. Un quatrième plan qu'on a déjà connu ici à Winman, euh, dans ma première grow. Et je vous présente le Gorilla's Giddles Phénotype numéro 3. Donc on peut voir qu'il est à peu près de la même grandeur. Quel beau fit! Donc on a deux Gloukis. Je vous rappelle que les Gloukis c'est du Girl Scout Cookies mélangé en Gorilla Glue. Gorilla's Giddles et le Pink Kush. Donc ce sont tous des... Semences de cannabis provenant de Barney's Farms. Et je vous le dis là, je vais passer à d'autres compagnies euh, pour les semences de cannabis dans mes prochaines grows. Donc 21 jours depuis la dernière vidéo. Euh, la prochaine vidéo, après celle-ci, je vais transporter, transporter mes, euh, mes solo cops Avoir des racines. Est-ce qu'on les voit les racines avec la lumière? Oui. On va pouvoir transférer ça là, dans des... Moi j'aime beaucoup travailler avec des... Euh, deux gallons. Des euh, contenants là en tissu 2 gallons. Et euh, ma méthode c'est solo cop deux gallons 5 gallons. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de ces quatre? beau petit plan là, plusieurs d'entre vous avaient des doutes, j'ai vraiment hâte de voir les gloukis et une couche Gorillaz on sait que les cocottes vont devenir peut-être un peu mauves, ça a l'air d'être un plan là, euh, indica, hybride au pire, Mais on sait qu'on avait eu un Gorillaz Giddles vraiment sativa dans ma première groupe, surtout les feuilles, pour le buzz, c'est une autre histoire. Prochaine vidéo, comme je vous ai dit, ça va être transporté. Donc euh, soyez des nôtres. Activez la cloche, abonnez-vous. Il y a aussi toujours mon Instagram que j'utilise beaucoup, là, mes stories. On est déjà là, 1675 abonnés sur mon Instagram. Tous les liens sont en bas dans la description. Ainsi que des rabais pour pouvoir vous procurer des lumières Vipar Spectra. Dont celle-ci. La XS1000 Je l'ai présentement mis à, Je viens de me mettre ça à 50% de force Je vais attendre un peu avant de la mettre à 100% On va attendre en floraison Donc euh, si on regarde les plants, ça a vraiment bien poussé Les, les, les étages entre les euh, Entre les tiges je ne sais pas le, le, le terme de ça. Je trouve que c'est un bon espace. Même ici, le Glouki, là. Un peu, un peu trop bas l'espace. Parce que la lumière est trop forte. Je pense qu'on va la descendre finalement. la ben, place de mettre ça à 50, je les mets à 40. Et puis on va voir là. Euh, dans quelques jours. De toute façon, euh, quand je vais les transporter, je vais mettre euh, de la mycorhize. Mycorhize je pense que des champignons ce produit là EXTREME GARDENING PUR MICRORIZOLE INKERIN ça aide les racines donc il euh, y a ça dans le PROMIX HP la terre que j'utilise mais là ça c'est euh, extra extra en plus, on va commencer à les nourrir. Présentement, j'ai juste donné de l'eau. Quand même, euh, je ne veux pas brûler les racines. C'est quand même assez euh, fort, là, les, les, les nutriments. Donc, prochaine vidéo, on termine là-dessus. Je mets ça dans un deux gallons. On met de la mycorhize. On donne les nutriments. Et je vous dis, ça va donner un gros boom. Une grosse, grosse, grosse différence là, euh, par rapport à ce que vous voyez en ce moment. Alright gang, je vous adore et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.